Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Michel. C'est bien, c'est bien. D'accord, je vais me contenter. C'est sur mute. Ah, sur mute? Ah oui, mute, oui. C'est correct, marc Oui. Il est bleu. Voilà. Il y a jaune, il y a bleu, il y a rouge. Ah, oh. Ah, c'est vert. Okay. Bon, matin, <rire> bon matin à tous. Bon c'est bien de dire bon matin. En arabe, c'est ça qu'on dit. Ça va faire. Ça veut dire bon matin. En hébreu, la même chose. Euh, ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, c'est un plaisir de vous revoir euh, cette semaine, euh, aujourd'hui. Euh, en espérant que, durant la semaine, vous avez goûté, goûté à Jésus, goûté à son Père, à la vie éternelle. Et, euh, comme je l'ai dit la semaine dernière, je vais le rappeler à chaque fois, nous sommes en route vers la croix, vers Pâques, vers la résurrection. Et, mais, avant la résurrection il y a l'humiliation de Jésus qui a été arrêté comme un vulgaire bandit. Et euh, ensuite, il y a eu de faux procès, illégaux, des, un procès juif. Et aujourd'hui, on va voir le procès païen des Romains. Et il faut, tout en regardant toutes ces choses, gardons le focus sur Jésus et son attitude pendant tout ce temps-là. Vous allez voir qu'il est le maître. Il est en contrôle de tout. Lorsqu'il a été arrêté, il est en contrôle. Ils sont venus pour lui mettre la main sur lui et ils sont tombés, tout tombés par terre comme Yann nous l'a bien enseigné. Et après ça, il leur donne l'ordre et dit, c'est moi que vous cherchez, laissez » Mettez pas la main sur eux. Et le Seigneur, et il demeure maître, maître de lui, de lui-même. Il, euh, il sait qu ce qui est en train de se passer, il connaît les motifs de tous, il voit l'injustice, il est venu exprès comme la lumière qui vient d'en haut. Il sait que les ténèbres. Vont chercher à l'étouffer. Il est venu pour ça. C'est pas qu'il savait pas que là, en venant, et là, il est un peu découragé de, de ce qui se passe. Regarde, je fais du bien. Les autres, comment ils me remercient Ils me remercient avec l'ingratitude, avec la méchanceté, avec tout ça. Là. Regarde comment ce qu'ils font avec moi. Jésus ne cherche pas l'approbation des hommes. Ils ne cherchent pas leurs applaudissements. Ils ne cherchent pas leur admiration. Ce sont des pécheurs déclarés coupables, justement. Ils font pitié parce que c'est l'enfer qui les attend. Et le Seigneur est venu pour affronter, confronter la mort, le péché, la justice, cette nature humaine déchue, corrompue qui entraîne les hommes tout le temps vers le mal. Et euh, donc, avant d'exercer sa sévérité sur tous ces hommes-là, le Seigneur il va exercer sa sévérité contre la mort, contre le péché. Il n'a jamais cédé au péché. Il a toujours obéi au commandement de Dieu. À la perfection, il n'a jamais eu besoin d'offrir un seul sacrifice selon la loi pour ses propres péchés. Il est le seul qui a été capable de faire ça. Et la loi, la, Paul parle de la loi du péché et de la mort. Jamais Jésus n'a cédé à la loi du péché et de La loi du péché dit, « main, sois hypocrite, euh, aide la haine avec ton prochain, euh, fais semblant, enfin, le péché, il a ses lois. » Et les hommes sont soumis aux lois du péché. Ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu, mais à la loi du péché. Alors, Aujourd'hui, on va lire du chapitre 18, verset 28 à 40. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la pâte. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » C'est quoi Pilate leur dit ?« ben, Dans prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent,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 « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ?»« Ou d'autres l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi suis Juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?»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 Pilate lui dit mais qu'est-ce que la vérité notre Dieu et Père merci pour la grâce de pouvoir lire connaître l'histoire de notre Seigneur Jésus de connaître ton histoire mon Dieu l'histoire du salut comment tu t'es pris depuis Genèse chapitre 3 que tu as dans le cœur de sauver l'humanité. Et, Seigneur, patiemment tu as conduit l'humanité, tu as conduit Israël jusqu'à ce moment-là. Et ton Fils est en train de t'exposer. Il a sur lui tout le mandat du salut. C'est lui, le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il est en action ici devant Pilate. Aide-nous à prendre conscience de tout ce qui est en jeu, Seigneur, et à à appliquer des choses dans notre propre vie. Car nous voulons nous, nous, nous, nous, euh, nous exposer à toi, toujours, et grandir dans ce qu'on a chanté tantôt, la ressemblance à Jésus. Amen. Alors Jésus, donc, lorsqu'il a été arrêté, on l'a conduit chez le grand prêtre Anne. Ensuite, de chez Anne, qui était le grand prêtre normalement à vie, selon la loi de Dieu, mais les Romains l'aimaient pas, et ils trouvaient qu'il n'était pas un bon collaborateur, donc ils ont forcé de, le choix de son genre. Alors, les Juifs, bien sûr, ils sont soumis à, à la dictature romaine, et ils euh, il respectent quand même Caïphe qui est devenu le grand prêtre légal mais celui qui est légitime pour beaucoup de juifs c'était toujours Anne. Donc euh, ils l'ont conduit d'abord vers Anne par respect pour Anne même s'il ne peut pas prendre de décision mais c'est un respect qu'ils ont envers lui. Et là de chez Anne, on l'a conduit chez Caïphe et là ils ont pris la décision de le tuer. De toute façon, la décision de le tuer, elle avait déjà été prise quand? À quel moment? Vous connaissez l'Évangile, on en a parlé. À quel moment est-ce qu'ils avaient déjà pris la décision d'exécuter Jésus? Il qu'une seule personne périsse plutôt que le peuple. Il est déjà décidé là. Ça c'est pas mal, okay? C'est pas mal, mais c'est plus spécifique. ou oh, là là, les autorités tout au complet, ne pas juste quelques-uns comme ça là. Ah, c'est à la résurrection ah. de Lazare. Vous vous souvenez Après la résurrection de Lazare, là ils ont dit là là, ça n'est assez. On n'arrive pas à le contrôler, on n'arrive pas à le freiner. On n'arrive pas à le faire taire, hein, à garder le silence. On n'arrive pas à, à, à l'intégrer dans la tradition des anciens. On n'arrive pas... Là, là, regarde, parce que tout, tout le monde s'en va vers lui, là. Oh, Qu'est-ce qui va arriver de nous autres Si tout le monde s'en va vers lui, si vraiment il est le Messie puis tout le monde le croit, nous, on sert à quoi, là le temple, il va servir à quoi, le temple, le beau temple qu'on a? Tous les sacrifices, là, on n'en fera plus. L'argent qu'on va perdre. C'est tout le système qui s'effondre. C'est intolérable. Chez les Juifs, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par peur que le peuple puissent à nouveau continuer à pécher de manière à provoquer Dieu et que Dieu puisse les punir comme il l'a fait avec le, lors de l'exil. De il a exilé les distribués d'Israël ailleurs et après ça, il a exilé les, les restants des Juifs qui étaient à Judas 120 ans plus tard. Tout le monde s'est parti, l'État d'Israël n'était pratiquement plus rien. Alors, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, quand, euh, à nouveau, ils ont été envahis par les Syriens, et, et là, il y a eu tout un combat pendant trois ans de révolte contre les Syriens, et ils ont vaincu, et là, là ils se sont dit, là, là, il faut vraiment qu'on qu s'assure qu'on ne pêche pas d'une façon euh, involontaire, contre la loi de Dieu, ça fait qu'ils se sont mis à ajouter des lois à la loi de Dieu. Par exemple, le sabbat. Alors, ils ont inventé, euh, OK, tu peux y aller jusqu'à là, le jour du sabbat. Tu sais, c'est un mille de sa sabbatiques. Tu as le droit de partir de chez vous jusqu'à là, mais pas plus loin. Si toi, tu violes le sabbat. Tu n'as pas le droit de faire du bien à, à, à, de guérir ou de travailler à la guérison de quelqu'un le jour du sabbat. Pas le, mais par contre, tu peux sauver un animal que tu as perdu parce que tu as besoin, etc. Alors, Jésus a été confronté constamment à, aux traditions. Et il leur dit, vous gardez votre tradition au dépens de la loi de Dieu. Vous, vous ne pratiquez plus la loi de Dieu. Ils ont trouvé une manigance pour que un jeune ne prend pas soin de ses parents, par exemple. Alors, ils ont trouvé une manigance religieuse pour que, OK, je promets tant d'argent à Dieu, et puis donc, ça, cet argent-là, maintenant qu'elle est promise, je ne plus toucher. Ça ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Jésus leur a dit, « Hypocrite, le commandement de Dieu dit, « Honore ton père et ta mère. « Aimez-vous », il dit, « vous l'empêchez d'obéir à la loi de Dieu par votre loi. » Une loi supplémentaire, tu vois. Oui, alors, mais c'est comme ça que Jésus ne fit pas. Parce que si on ne comprend pas ça, on a de la misère un petit peu. Eux, les Juifs, ne le jugent pas seulement selon la loi de Dieu. Oui ils prennent la loi de Dieu, mais finalement, c'est la tradition qui a plus d'autorité que la parole. C'est l'Église catholique qui, ensuite, a suivi exactement le même mouvement avec la tradition qu'il qui affirme. C'est une déclaration de foi. Elle est au même niveau que la Bible, que la parole de Dieu. Mais dans la pratique, la tradition prend plus de place que la loi de Dieu. Alors... Et si on fait face à trois justices qui sont à l'œuvre. Il y a la loi des Juifs, il y a la loi romaine et la loi de Dieu, et tout en même temps. Tout se joue en même temps. Alors, euh, donc, on est dans la dernière phase du ministère de Jésus, chapitre 18 jusqu'à 21. Et c'est la fête de Pâques. Bien sûr, Jésus a tout orchestré autour de la fête de Pâques qui est une illustration du salut de ce que lui est en train d'accomplir. Donc, il fait amarrer la fête de Pâques avec la Pâque dont il est lui-même. Euh, mais voilà, c'est qu'à cause de cette fête de Pâques, on est, on est jeudi et la Pâques, c'est le lendemain, euh, et euh, il faut se dépêcher parce qu'il y a le sabbat qui euh, aussi euh, il y avait la Pâque et puis il y avait le sabbat et euh, donc eux voulaient se purifier et ils voulaient participer à la fête de Pâques la fête de Pâques dure une journée mais dès le lendemain c'est la fête des pains sans levain vin qui dure sept jours et ça commence le dimanche alors, ici, l'expression, il y a un débat à savoir, est-ce qu'en disant, pour manger la Pâque, est-ce que dans leur esprit, ils parlent juste de la fête, du repas de Pâque, euh, ou bien ça inclut toute la fête des pincelements. Parce que les deux fêtes sont, sont tellement liées que dans le langage courant, si tu dis, tu emploies le mot la Pâque, bah, ben, tu, tu, tu inclus les autres. D'ailleurs, ailleurs, ailleurs là, euh, dans Luc, euh, il parle de la fête des pins vin qu'on appelle la Pâque. Alors, c'était intrinsèquement lié, et eux voulaient tout faire, ce procès-là, il faut se débarrasser de Jésus absolument, coûte que coûte, avant le sabbat, parce que là, on ne peut plus rien faire, le sabbat. Donc, c'est un procès arrangé euh, sur le temps Uh, et uh, les règles sont là, mais on ne les suit pas, uh, on les suit pas uh, d'une façon respectueuse et il faut, il y a une hâte, c'est une justice expéditive qu'on qu dit. Si vous avez suivi un peu l'histoire, quand le mur de, le mur, uh, de la honte qui s'est effondré, c'est-à-dire que le communisme s'est effondré, euh, euh, euh, les Roumains ont réussi à renverser le président Ceausescu ne prenez pas ça par cœur, vous n'êtes pas obligé. Euh, et ils l'ont arrêté et ils ont, lui et sa femme parce qu'il avait établi sa femme comme vice-président lui et le président et ils ont jugé n'importe où très rapidement un procès qui a été critiqué dans le monde, même s'il est coupable. Tout le monde le déclare coupable. Mais il faut, il faut traiter le coupable selon la justice, donc enquête, témoin et, et, et tout ça. Et ils l'ont, ils ont fusillés tous les deux après avoir été euh, déclarés coupables. Il y a eu Salah Hussein. Quand ils ont réussi à le trouver, ça a été un procès, c'est les Américains qui ont mis énormément de, de pression sur les Irakiens pour faire un procès quand même acceptable. Tu sais. Alors, c'est les Irakiens qui l'ont jugé. Ils ont fait un procès et ça a été relativement bien fait, mais quoi qu'il y a eu quelques critiques, et là, on l'a exécuté. Alors, ce sont, ça ressemble à ces procès arrangés, on va se débarrasser, et surtout quand c'est le peuple qui prend les choses en main. On va lyncher des gens. On va même lyncher des innocents. Devant la colère, là, ça ne réfléchit plus, là. Quand une foule se fâche, et puis une foule qui se soulève, euh, comme on l'a vu euh, ces dernières années, hein, dans les pays arabes, notamment, ils ont été renversés gouvernement après gouvernement, euh, eh bien, ici, Pilate avait peur de ce genre de mouvement parce qu'ils l'ont connu. Alors c'est pour ça que durant les trois fêtes obligatoires d'Israël, il vient à Jérusalem. Il quitte Césarée qui est son quartier général. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, là, le long de la mer, vous avez des villes. Alors, Césarée est là qui a été construite par euh, Hérode le Grand en l'honneur de César, une ville très importante, portuaire, et donc il se déplace vers Jérusalem avec toute une armée pour s'assurer qu'il n'y a pas de ce soulèvement populaire comme les Juifs euh, savaient faire, okay, les élotes en particulier. Donc euh, c'était un contexte, euh, très tendu en même temps, et, euh, et pour les, les chefs juifs, ils voulaient en finir le plus rapidement possible. Bon. Alors, c'est l'autre. Est-ce qu'il est ouvert? Il est ouvert, oui. De quoi? Yeah, ok. Est-ce qu'il y a... Ah oui. Ah, bah ben oui. Ah, ça marche. Ah ben, je ne suis pas devenu un expert depuis la semaine passée, là. Hein? Alors, donc, comparition. là, on a parlé de, de ça. Euh, vous savez, nous, comme Église, nous n'avons pas des lois strictes comme, comme dans le monde. Chacun, il y a nous cherchons même la, ce qu'on appelle la discipline, euh, nous devons la faire avec justice et conformément à l'enseignement du Seigneur Jésus. Okay? Dans nos statuts, nous avons nos règles à suivre qui sont, euh, qui sont expressément tirées de la parole de Dieu. Alors, nous devons les suivre et... Euh, euh, et dans, mais l'Église exerce une justice rédemptive, c'est-à-dire que le but de la discipline, le but de juger un frère, une sœur, ne, ne, ne sautez pas parce que euh, le mot juger, c'est pas dans le sens de dénigrer, ok? C'est dans le sens d'évaluer et de porter un jugement sur sa conduite s'il y a eu des accusations contre lui-là. Alors, euh, qu'est-ce que je disais là J'étais... Euh, oui. Ah. Oui, le but donc est de sauver, de gagner le frère. Et c'est là on a la difficulté, frère et soeur. OK C'est là qu'on a la difficulté. De ce que je, je vous dire, je, je parle parle... Euh, J'aime pas dire ça là, mais par expérience là. j'ai vu mille fois, pour exagérer un peu. Euh, où les esprits deviennent tellement tendus, on est tellement indigné, on est tellement, tellement convaincu que l'autre est coupable, alors qu'on n'arrive plus à voir la vérité. Peu importe qu ce que l'autre va dire, on ne le prend pas tel qu'il le dit, mais on le prend avec toutes nos... Euh, toutes nos pensées, toutes nos convictions sont déjà établies. C'est pour ça qu'il faut, quand on fait une enquête, il faut faire une enquête euh, soigneuse. Dieu a ordonné à Israël de faire une enquête avec soin. C'est répété à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Tu fais une enquête pour voir... Le but de l'enquête, c'est la recherche de la vérité. OK? Et, et là, L'autre a le droit de savoir de quoi on l'accuse, il a le droit de savoir, de pouvoir se défendre. Et ensuite, là, il y a un jugement. Donc, euh, on regarde comment ils le font, et euh, bien sûr, on peut critiquer, parce qu'ils ne respectent pas leurs propres règles. Mais et on voit aussi que la haine est le moteur, ici, là. Ils ont, sont, euh, Jésus est déjà condamné. Jugé, condamné, c'est déjà fait. Il n'y a pas eu de procès avant le procès. Donc, le procès, c'est une parodie. Alors, euh, donc, les Juifs amènent Jésus devant Pilate. Et là, ils ne disent pas de quoi ils accusent Jésus.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 Il est accusé. Les Juifs, eux, fonctionnent selon les lois juives, alors que Pilate fonctionne selon les lois romaines. On a deux systèmes de justice là. Les Romains avaient l'habitude de laisser les pays conquis à, à suivre, à vivre selon leur culture, selon leurs lois, euh, sauf la peine de mort. La peine de mort, ils ont gardé les prérogatives. La peine de mort est le plus grand pouvoir qu'une autorité peut avoir parce que c'est la vie ou la mort sur quelqu'un. C'est le plus grand pouvoir, la vie et la mort. Et donc, ils l'ont gardé dans leurs mains pour s'assurer un certain un certain respect, un certain contrôle sur les révoltes ou sur qu'est-ce qui peut se passer de, de grave. Alors, donc, les Juifs n'avaient pas ce pouvoir-là maintenant. Dieu leur avait donné, dans l'Ancien Testament, le pouvoir de faire mourir différents, il y a 18 crimes pour lesquels on pouvait euh, appliquer la peine de mort. Il avait ce pouvoir-là, mais les Romains l'ont enlevé et ils l'ont gardé pour eux. Fait que là, le, lui, il fonctionne sur la loi romaine, ça prend une accusation, il faut le prouver, ça prend des témoins, et puis là, le procès a lieu, et finalement, le jugement. Mais, lui, en disant, de quelle accusation vous portez contre lui? Ben, s'ils viennent vient le voir, il sait que c'est pour le faire mourir, pour appliquer la peine de mort. Mais là, dans un mouvement de... Je ne sais pas, il euh, y a quelque chose qui s'est passé là. Parce que parmi la, les gens qui sont allés chercher Jésus pour l'arrêter dans le jardin de Gethsémané, il y avait des soldats romains. Qu'est-ce qu'ils font là les soldats romains? Ça ne les regarde pas. C'est la police du temple qui venait pour arrêter, et ça se passe entre les juifs. Alors, s'il y avait des soldats romains, une légion, vous vous souvenez, c'est que, quelque part, Pilate, celui qui l'a autorisé. Donc, il devait être au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il ne savait pas tout. Je ne sais, on ne sait pas, donc on peut juste euh, imaginer mais tous les juifs, ils pensaient qu'ils n'avaient pas d'affaire à justifier leur décision. Ils n'ont pas d'affaire à, à dire à Pilate qu'est-ce qui s'est passé dans leur juridiction à eux. Mais Pilate ne l'entendait pas de cet œil. Il ne voulait pas être manipulé, être juste un rubber stamp, okay, comme ça. Là. Non, non, non, de quoi vous l'accusez? Moi, j'ai une loi là aussi, là, à respecter. Tu as donc deux systèmes de justice qui viennent se confronter ici et les juifs ne veulent pas collaborer au début. Ils l'ont fait après. Ben, ils, veulent pas, ils veulent que simplement Pilate exécute leur décision. Sur quoi Pilate, verset 31, leur dit, bah ben dans ce cas-là, vous ne voulez pas me dire de quoi vous l'accusez. Moi, je ne veux pas être hein, juste votre bras à vous là, pour le tuer, juste comme ça, avec les mains. Alors, prenez-le et jugez-le vous-même selon votre loi. Ne me l'amenez pas. Jugez-le. Oui, mais les autres, on n'a pas le droit d'appliquer la peine de mort. Vous ne l'avez enlevé. Alors, devant ce, ce petit débat, peut-être que ça s'est ça s'est prolongé ou je ne sais pas mais, tu sais, y il avait, y avait une sorte de lutte entre le pouvoir romain et le pouvoir religieux, euh, des religieux parce que, euh, bon c'est lui qui a l'autorité, là hein? mais les chefs religieux ils sont jaloux de leur indépendance et euh, donc il y a une lutte de pouvoir, d'influence c'est tout à fait humain hein? humain euh, et comme il n'allait pas nulle part, euh, lorsque les, les Juifs lui dirent, « Il ne nous a pas permis de mettre personne à mort », c'était afin que s'accomplisse la parole de Jésus. Jésus fait une, avait déjà fait une prophétie lorsqu'il a dit, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Le mode d'exécution chez les Juifs, c'est quoi C'est lequel Quand on mettait quelqu'un en mort, c'était quel moyen on employait La lapidation. Alors, je ne pas dit lorsque j'aurais été lapidé, lorsque j'aurais été élevé. Ils n'ont pas compris qu ce qu'ils voulait dire, les disciples. Mais ici, Jean, il souligne cette prophétie qui a échappé aux disciples à ce moment-là. Et il l'explique là. Et euh, c'est incroyable. Jésus, il sait. Non seulement qu'il le sait, mais il est venu accomplir tout ce qui était écrit à l'avance depuis des siècles et des siècles. Est, il est un conquérant. Il est un conquérant. quand je prends conscience de ça, ça m'a. C'est Jésus ne veut pas connaître pitié de lui. Comme les femmes ont redonné là, lorsqu'il portait sa croix, puis ont pleuré, puis prenant pitié, ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem. Pleurez sur vous, ça va être pire pour vous. S'ils l'ont fait au bois vert, comme moi, là, ce qu'ils ont fait. Ils vont le faire. Ça va être pire. Ne pleurez pas seulement. N'ayez pas pitié de moi. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vos enfants. Ayez pitié de... Jésus est totalement conscient de ce qui est en train d'arriver. Et il dirige ça. En tenant compte de la responsabilité de chacun. Chacun est responsable pour lui-même, mais il a cet art, ce pouvoir, de tenir compte de, de toutes les actions de, de tout le monde et de donner la responsabilité à chacun dans ce qu'il est en train de faire. Et pourtant, ce qu'il est en train de faire, c'est selon la justice de Dieu. Là, ce sont les lois de Dieu qui sont en train de de s'accomplir par Jésus et sur lui la peine de mort il va l'apporter d'une façon légale parce que approuvé par Dieu c'est la manière légitime de Dieu de traiter le péché la culpabilité des hommes et de leur donner le salut alors, les lois romaines, les lois juives, et la loi de Dieu, toutes sont à l'œuvre en même temps. Alors, verset 33 nous dit, euh, Donc, dans le fond, ici, Pilate aurait dû simplement libérer Jésus, donner l'ordre puisqu'il n'y a pas d'accusation contre lui, il n'a pas le droit de le juger. Il n'a juste pas le droit de le juger, c'est tout. Il n'y a pas de procès qu'il peut avoir, il n'y a pas d'accusation. Ça prend une accusation pour dealer, pour faire la suite des choses. Alors, Pilate rentre dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il n'y a pas d'accusation. Pourquoi maintenant il se met à interroger Jésus? Là, il fait l'interrogation. C'est que s'il avait fait quelque chose de mal, il avait juste à aller chercher des, des témoins. Dans tout Israël, il y aurait eu des milliers de témoins qui, seraient, qui auraient été interrogés. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? De quoi vous l'accusez Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, tout le monde va parler des miracles qu'il a faits, tout le monde va parler qu'il rien pas de reproche contre Jésus. Eux-mêmes, les maîtres de la loi, eux qui connaissent la loi à la perfection, ils n'ont pas d'accusation contre Jésus, autre qu'ils vont le dire plus tard, dans le chapitre 19, ça c'est pour la semaine prochaine. Oui, mais il a dit que je suis le fils de Dieu et c'est pour ça qu'on va. Ah, voilà le chef d'accusation. Il n'y a rien à voir avec la loi romaine. Mais comme on va voir, il y a quelque part une, une, une correspondance. Alors, le, normalement, un roi, il a un territoire. D'accord? Euh, la reine d'Angleterre, comme on avait maintenant, c'est le roi d'Angleterre, il y a un territoire. Et il n'a aucune juridiction sur la Russie ou sur la Chine ou sur les autres, mais uniquement sur les pays qui avaient été conquis à travers l'histoire. OK Puis libérés. Alors, un roi n'a de pouvoir que sur son territoire, le peuple qui vit à l'intérieur de ce territoire-là. Dans toute l'humanité, c'est comme ça qu'on pense. Il y a un roi, il y a un pays. Il y a des lois, il y a une justice une culture et puis c'est tout. Alors ici donc Pilate pose la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs Es-tu, tu sais, c'est pas donc il fait pas référence à, à rien. Alors si Jésus est roi, s'il se dit roi, donc il a un territoire. C'est quoi le territoire C'est le territoire d'Israël. Or là, le territoire d'Israël était morcelé puis il y avait plusieurs rois là, sur tout le grand territoire d'Israël. C'était divisé là, en différents territoires. Alors là, s'il prétend être le roi d'Israël, là, il embarque dans la loi romaine qui, parce qu'il aurait été un roi non établi, non légitimé par Rome, ça se négocie sur la royauté, là. Et euh, donc, il y avait un piège, là, en même temps, pour Jésus, mais Jésus, qui voit venir les choses, il accepte de converser avec Judas, avec euh, Pilate. Plus tard, il va garder le silence, mais là, il a affaire à un homme qui ne comprend pas sa dépense. Et Jésus veut aussi le salut de Pilate. Regardez ça. Alors Jésus, il prend la position de, de faire une contre-interrogatoire. Est-ce de toi-même que tu dis cela? Est-ce que c'est parce que toi, tu reconnais que je suis le roi d'Israël? Est-ce que c'est parce que tu m'as entendu le dire? Et tu témoins? Et tu témoins de, ce que tu, de la question que tu me poses? Ou d'autres l'ont dit de moi? Hein? D'autres témoins qui l'ont dit de moi. C'est l'une ou l'autre. Jésus lui donne. Alors, il ne sait pas quoi répondre, Pilate, et puis il, il, il s'énerve un peu et il dit « Quoi Moi, suis -je juif. un mot, Je ne sais pas, moi, qui, qui, qui est le roi d'Israël, qui se dit ou quoi que ce soit. »« Moi, je suis ici là, pour la loi romaine, je suis ici pour, euh, tu pour 6%. »« Alors, donc, euh, comment veux-tu que je sache si tu es le roi d'Israël ou non ?»« Je ne fais pas partie de vous autres, je ne vis pas en... Hein? » Je viens Israël, mais je suis séparé, là. Il dit :« c'est ta nation. Ce sont les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Parmi les sacrificateurs, il y avait des... On déléguait des autorités parmi eux. Euh, ta nation, tes principaux... OK. Ils t'ont livré à moi. T'en « Livrer est un acte de justice », ici, là. non? excusez, ok, Jésus-Roi, allons plus loin. Bon, donc, euh, donc ils t'ont livré, c'est un acte de justice, normalement, qui est fait, et ça, ça me fait penser à ce que Paul dit dans Romains, chapitre 1, verset 24, lorsqu'il dit que Dieu a livré les hommes à leur passion, à leur folie, finalement. Vous voulez être fou, Dieu enferme, il les met emprisonnés, il les emprisonne dans leur péché. Dieu a emprisonné le monde, sur le péché, afin de faire grâce à tous ceux qui croient à son Fils. L'humanité est prisonnière, peut-être pas physiquement, mais elle est toute prisonnière du péché. Tous sont sous l'empire du péché. Ils sont tous en prison. Il n'y a personne qui est capable de ne pas pécher, de ne pas obéir, à cette force qui est en lui pour mentir, pour voler, pour convoiter, pour faire tout ça. Et euh, donc, quand Dieu a livré les hommes, ce n'est pas juste qu'il a permis qu'ils se corrompent, c'est plus qu'à ça. C'est un acte positif, c'est-à-dire c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait parce que les hommes sont rebelles, ne reconnaissent pas sa souveraineté et ne lui rendent pas grâce. Ils ne le traitent pas comme Dieu. C'est le summum du péché de nier Dieu. Ou, même si je crois qu'il est là, de... de de ne pas lui rendre grâce, de ne pas reconnaître son autorité, sa souveraineté, sa bonté. L'apôtre Paul dit la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mmh. Repense-toi, juste par sa bonté. Et, euh, et là, Jésus dit, mon royaume, n'est pas de ce monde. Là, il dit pas tout de suite, je suis roi. Jésus fait réfléchir Pilate. Il contrôle la conversation. Il ne fait pas juste répondre face à Pilate, oui, non, pas, juste parce qu'il a peur, il ne sait pas quoi dire, il a peur de le provoquer. Il est indépendant, totalement. Quand on est indépendant, non pas privé d'affection, d'amitié, loin de là. La vraie indépendance, elle est l'indépendance selon Dieu, comme Dieu est indépendant, mais regardez comment il est relationnel, comment il est sacrificiel, mais en lui-même. Personne n'a de pouvoir sur lui. Personne ne peut le, le faire changer d'idée quand il est bien décidé de faire quelque chose. Alors, euh, et, euh, il n'est pas en train de supplier Pilate, « Oh, s'il vous plaît, Pilate, là, moi, j'ai des enfants à nourrir, mais il n'y a pas d'enfants à nourrir, mais euh, des fois, j'entends quand on, on, on, on supplie quelqu'un de nous épargner, on voit ça surtout dans les films, hein, euh, mais qui sont un reflet un peu de la réalité. Où il n'est pas en train de supplier Pilate de lui faire grâce ou d'avoir pitié de lui parce que je n'ai rien fait. Vraiment, tu le vois toi-même, Pilate, là, ils n'ont pas d'accusation contre moi. Je n'ai rien fait de mal. Il n'est pas en train de supplier. Il est le maître. Il est le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Il est en plein contrôle de lui-même et des événements, des circonstances autour de lui. Parce on doit apprendre de Jésus à être maître de nous-mêmes. Comme dit popote, savoir euh, garder notre, notre corps dans la pureté et tout ça. Et euh, mon royaume n'est pas de ce monde. Et d'ici, si mon royaume était de ce monde, « Eh bien, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. » N'importe quel roi, il a une armée pour le défendre. N'importe quel président, dictateur, n'importe quoi, il a une armée pour le défendre. Mais là, Jésus, il va avouer qu'il est roi, mais il dit, « J'ai des serviteurs. J'ai dis serviteur, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus répète -le. Ça nous fait réfléchir. Il y a un autre monde. Un monde parfait. Un monde pur. Il n'y a pas de laideur dans ce monde. Il n'y a pas de péché. Un monde qui n'a pas été contaminé par le mal. Un monde où Dieu habite. Dans la lumière. Une lumière aveuglante. Tout est pur. On vit éternellement dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas de corruption. On vit toujours. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de querelle. Jésus mmh. est venu de ce monde-là. Et son paradis. je veux donner la vie éternelle aux hommes. Je veux qu'ils vivent comme « Mon fils, vas-y, occupe-toi ça. » Jésus est venu tout seul. Il n'a pas amené toute l'armée des anges avec lui là, pour le protéger. Il n'avait pas besoin. Il était assez capable, tout seul. C'est toute une armée qui est venue le, le, ch le chercher pour l'arrêter. Dès qu'il a dit « Je suis », il affirme son identité divine. Tout le monde s'est tombé. Alors, Pilate lui dit, tu es donc roi, tu viens d'affirmer. là. » Et là, tout de suite, Jésus, il, il va dire oui, mais tout de suite, il va définir la nature, la nature de ce royaume. Et, il, et tu es donc roi, Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Je suis honnête avec toi. Je ne me cache pas. Je suis roi. Et il ajoute, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, si tu es de la vérité, Pilate, écoute ma voix je suis ton maître j'ai le pouvoir sur toi tu penses avoir le pouvoir sur moi oui mon père t'a donné ce pouvoir là limité hein, pour juste pour aujourd'hui mais j'ai le pouvoir sur toi jésus aurait pu anéantir tout le monde autour de lui il n'a jamais fait usage de sa puissance pour faire du mal à des êtres humains. Pas magnifique. Ce pouvoir incroyable, il n'a pas aucun abus. Tout pour le bien de l'humanité. Les guérisons par milliers. Et il avait dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Mes brebis me suivent. Donc Pilate, tu peux être de mes premiers et tu peux écouter ma foi. Jésus demeure le même, ça m'impressionne. Son identité est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est pur, il est parfait. Alors, tout ce que Pilate pouvait dire, mais qu'est-ce que la vérité non, c donc, tu es roi, mais il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas un territoire limité. Parce que Jésus est destiné à régner, non seulement sur Israël, pour occuper le trône de David, mais sur le monde entier. Et il aura un royaume éternel qui n'aura jamais de fin. Ça, c'est Jésus. Pilate en face de lui, un personnage d'une ampleur, qui dépasse l'imagination. Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau. Il ne savait plus quoi faire qu'il euh, entre là. Et euh, de nouveau, et il leur dit Je ne trouve aucun crime en lui. Je l'ai mis ça au début et je vais le mettre à la fin. Euh, ça, c'est une déclaration formelle. Je ne trouve aucun crime en lui. Il l'a répété trois fois par après Jésus est innocent. Selon la loi romaine, il est innocent selon la loi juive, il est innocent selon la loi de Dieu. On n'a rien contre lui. Et pourtant, s'il y en a un qui aurait pu appliquer une justice politique, c'est là, c'était Pilate, là, pour garder la faveur des, des juifs, là. Mais, comme il dit, comme c'est une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Dieu pourquoi il demande la permission? À, à, à la foule. Pourquoi il demande la permission à la foule s'il est innocent? Il n'y a pas besoin de demander à la foule pour que, si eux veulent qu'il aura. Ce n'est pas eux autres qui sont les juges. C'est lui qui est en train de juger. C'est lui qui a le pouvoir de tout l'Empire romain pour prendre une décision là. Mais non, là, lâche, il a pas de confronter. Les, les, les juifs, alors il dit, il, il veut que les autres décident à, à sa place. Et là, tout le monde a crié :« Non, non, Barabbas, Barabbas, Barabbas Un hors la loi, un brigand, un meurtrier. » Et on met Jésus au même niveau, au même rang qu'un brigand. Lorsqu'il le dit, choisissez entre. Jésus et le brigand, voilà, ben voilà, ben il est né sur le même niveau. S'il y avait des gens justes pour juger, ben là, ça aurait été injuste pour Barabbas, c'est certain qu'ils vont lui relâcher Jésus. Mais comme sont tous des pécheurs, tu vois, la haine, alors euh, il, avait, il avait de bonnes chances d'être libéré, Barabbas. Comme d'ailleurs les avocats, quand ils quand ils, ils veulent choisir des jurés, ils vont, tu sais, ils vont s'assurer que les jurés, il y a des psychologues là-dedans, qui, qui, c'est quoi sa prédisposition à, face à tel, tel, tel sujet pour qu'ils décident de cette manière-là. Mais ici, toute la foule remplie de haine, et puis là, évidemment, ils ont choisi le pire, par la base. Jésus est resté maître de lui-même. Il n'a pas protesté, il n'a pas chialé. Il dit, ça s'en va dans ma direction. Je contrôle. » Seigneur Jésus, gloire à toi. Mille fois. Mille fois. Seigneur, tu nous impressionnes. Nous t'admirons dans ton humilité. Tu es un conquérant, un conquérant. Tu as livré ta vie volontairement intentionnellement. Pour eux, à notre place. Gloire à toi, Seigneur. Amen.